Eh hey, dis donc Roger, tu sais toi où ils l'ont trouvé tout l'argent pour payer la crise Ben oui voyons, il était dans ton... Tchut on va s'arrêter là. Hein on continue, les sujets sont graves, donc on fait des petites blagues toutes pourries. Euh, on va parler aujourd'hui de l'argent. D'où vient l'argent D'où il dans ton... Non, tchut, on arrête, on a dit. Euh, D'où vient l'argent C'est le titre d'une note publiée euh, le 2 septembre par la chef économiste du Trésor, Madame Agnès Benassi Keré. Cette note est importante car, eh ben incidemment, elle avoue que votre épargne, vos dépôts bancaires sont en danger. Alors, on le savait déjà, bien évidemment. Mais alors là, ce qui est extraordinaire, si vous voulez, c'est cette capacité des hauts fonctionnaires de Bercy à nous prendre pour des cons, à nous gratifier de petits dessins de loup de leur fille ou de leur petite nièce. Vraiment, vous pouviez éviter. Euh, et, et, et en faisant ça, et en se croyant plus intelligent, de nous révéler finalement leur psychologie, le monde dans lequel ils sont, l'espèce de névrose, euh, de monde parallèle, totalement foireux dans lequel ils évoluent, mais qui est, mine de rien, celui dans lequel on évolue aussi par la force des choses. Et comment est-ce que bah, finalement, ils nous avouent très simplement que votre fric est en danger Faites gaffe après on va voir ça comment, chers amis, je suis Guy de la Fortelle, je rédige le service d'information économique et financière l'Investisseur sans costume. Ça fait des années que je parle de cette histoire des années. Ah bah oui, ça va bientôt faire des années puisqu'il fait plus d'un an que je, je traite cette histoire. D'où vient l'argent depuis la crise, hein. merci euh, Bercy de vous y mettre avec un peu de retard. Et bien avant ça, euh, les sujets euh, de problèmes des banques et de faillite potentielle des banques et comment en fait euh, vos dépôts sont l'ultime garantie des banques. Et ça va mal se finir, ça va se finir euh, en, en taux négatif et inflation. Tout ça, ça fait des années que je le traite. Alors soyez gentils, inscrivez-vous à l'investisseur sans costume. Euh, je vous mets un petit lien là-dessus, cliquez-moi là-dessus. Euh, cliquez sur le lien en description si vous ne voyez pas celui-là. Allez sur l'investisseurs sans costume.com, investisseurs-sans-costume.com. Ces questions sont importantes. Euh, ce, ça se vérifie année après année. On a, ces choses sont, sont, sont justes, sont vraies, ça marche. Même à Bercy, sans faire exprès, il vous avoue le vous, parce que euh, c'est très rigolo de taper des petits coups de gueule comme ça, mais c'est encore mieux derrière d'approfondir de, l'analyse et de prendre les bonnes solutions pour votre épargne. Hein, je vous donne tout de suite la fin. Achetez de l'or pour commencer, euh, parce que contre l'effondrement des monnaies, contre l'effondrement d'un système bancaire et on va y arriver. Euh, vous avez que l'or euh, pour vous sauver de ça. Il euh, n'y a pas que ça, bien évidemment, mais c'est le premier truc si jamais euh, vous aviez un doute. Et donc maintenant, on va plonger un petit peu dans cette merveilleuse note de Madame Benassi Elle nous explique d'où vient l'argent que eh ben en fait, ce sont les ménages qui ont payé pour la crise. C'est-à-dire que c'est quelque chose de, de dingue. J'ai du mal à savoir comment est-ce qu'elle en est venue euh, à, à phraser les trucs, ne serait-ce que comme ça. Donc elle nous explique comment est-ce que l'État qui euh, était, euh, avait plus de fric avant la crise, on devait serrer la ceinture, vous aviez des, des, un gentil Emmanuel Macron qui venait vous expliquer que l'argent ne poussait pas sur les arbres, ben, tout d'un coup il ne pousse plus sur les arbres, il, il en pleut. Il en pleut des, des, des centaines de milliards que « Que s'est-il passé Où est le loup ?» ne se demande-t-elle avec le dessin de sa fille. fous toi de ma gueule. Euh, et donc sa réponse, c'est ben « ça vient de l'épargne des ménages. »« Les ménages accumulent l'argent sur leur compte bancaire. »« Les banques, entre parenthèses, et la BCE prêtent à l'État. »« L'État soutient les entreprises, etc. etc. » Et elle continue... En 2020, le déficit public, 212 milliards d'euros, au compte provisoire et le besoin de financement résiduel des entreprises, 30 milliards, ont été financés par les ménages à hauteur de 180 milliards. Il faudra vérifier le chiffre parce que ça me paraît beaucoup 180 milliards pour 2020. On est oui, on était plutôt à 120. Via le système financier, le reste, 60 milliards, est encomblé par les investisseurs étrangers. Donc là, vraiment, ce qu'elle vous explique, c'est que euh, c'est les dépôts euh, des ménages qui ont permis de payer pour la crise. Waouh Alors il y, a deux, il y a deux, mais il y a deux énormités dans, dans, dans, dans ces passages. La première chose, euh, le petit, on va commencer par le petit détail pour rire. Les banques et la BCE prêtent à l'État. Oh ben, bah, oh bah Agnès moi, je vais lui les traiter. Dans les traités, la BCE n'a pas le droit de prêter aux États. Elle ne le fait pas, d'ailleurs. Hein. Elle prête aux banques. Mais elle rachète les créances des États aux banques. Mais elle ne prête pas aux banques. Ben, tu pas lu les traités, Agnès non, bah bien sûr, tu les as traités, mais c'est comme tous ces gens-là, si vous voulez, les traités, hein, on ne les invoque que quand ça nous intéresse, et puis quand il s'agit de se torcher le cul avec, surtout, on n'hésite pas. C'est un truc, si vous voulez, pour un haut fonctionnaire, si, qu'ils en soient arrivés au stade où ils vous écrivent que la BCE prête à l'État, en euh, sachant que ce sont les gardiens du temple, <rire> c'est que vraiment, ils n'en ont plus rien à faire. Euh, ils n'en ont plus rien à faire. Euh, et donc, il la deuxième chose qui pourrait passer pour euh, une faute... Euh, éventuellement admissible pour un élève des terminales, c'est qu'elle vous explique que ce sont les dépôts bancaires qui font les crédits. Mais, mais n'importe qui vous dira que non, voyons, les dépôts ne font pas les crédits. Non, les dépôts ne font pas les crédits, ce n'est pas parce que vous avez plus de dépôts en banque que vous pouvez prêter davantage d'argent à l'État ou à des entreprises. Ça ne marche pas comme ça. Euh, ce sont les fonds propres qui permettent de, de, de faire crédit. C'est parce que vous avez plus de fonds propres que vous pouvez davantage faire crédit. C'est très important, ça. C'est tout le cadre des accords de BAL3 qui euh, organise l'aspect réglementaire des banques. Euh, tout, vous avez, vous avez une réglementation maboule sur euh, les, les, les, les minimums de fonds propres exigibles pour euh, l'activité des banques. Et donc, vous voulez faire plus de crédit, vous devez avoir davantage de fonds propres. Ça n'a rien à voir avec les dépôts. Et c'est absolument normal, c'est normal, parce que, pourquoi, qu est -ce que, quel est le risque que vous prenez quand vous faites crédit Parce que quand une banque fait crédit, elle n'est pas en train de prendre l'argent de quelqu'un et de le prêter à quelqu'un d'autre. ça, Normalement, depuis 2008, si vous voulez, depuis le temps qu'il y a des vidéos qui circulent sur YouTube, des émissions de vulgarisation à la télé, quand une banque crée de l'argent, elle crée la monnaie avec nihilo. c'est les banques commerciales qui créent l'argent par le crédit, quand elles font crédit, elles créent l'argent. Et normalement, quand le crédit est remboursé, il est détruit. Euh, c'est comme ça que ça marche. Et c'est pas anormal. Hein. cest quand on vous dit, il ne faut pas fantasmer en train de se dire que c est, c est, ces gens ont une espèce de baguette magique qui fait qu'ils peuvent créer de l'argent à, à, à l'infini et que tout d'un coup, elles ont trouvé euh, une espèce d'alchimie qui permet de transformer le plan en or. Non, non, c'est pas vrai. cest que, quelle est la limite à, la, à leur création de crédit, c'est que bah, si les crédits ne sont pas remboursés, euh, bah, il faut qu'elles équilibrent leur bilan et il faut compenser euh, cette perte de crédit qui n'est pas remboursée. Et ça, c'est compensé avec les fonds propres. Il faut équilibrer son bilan, c'est ce qu'on appelle la capacité bilancielle d'une banque. Si vous voulez euh, que la banque fasse crédit, il faut qu'elle ait des fonds propres pour pouvoir assumer le risque si jamais les crédits ne sont pas remboursés. Le, c est, c est, parce que c'est quelque chose qui est important. Excusez-moi, j'insiste un tout petit peu. Je dis, ben, attendez, la banque a créé l'argent avec nilo. Bon, bah ben, si l'argent a été créé avec nilo, il n'est pas remboursé. C'est pas grave. On s'en fout vu qu'elle l'a créé avec nilo. Non, c'est pas tout à fait ça. En logique comptable, si vous voulez, euh, la banque, elle, elle doit équilibrer un bilan. Elle a un actif, un passif. Euh, à, son, euh, à son actif elle a justement toutes les créances, tous les gens qui lui doivent de l'argent et à son passif euh, elle a ses fonds propres, elle a effectivement les dépôts de la clientèle et elle doit équilibrer ça, c'est la, la base de la compta en double entrée et donc si euh, tout d'un coup vous avez une baisse, si jamais vous avez une baisse d'actif il faut la compenser euh, il faut la compenser par du passif que vous faites, euh, il, faut, il faut la compenser avec des fonds propres et ça, euh, et ça, si vous voulez, c'est normal. je enfin, veux dire que vous, vous n'avez pas du tout envie que euh, si votre banque fait une mauvaise opération euh, dans sa partie banque d'affaires, qu'elle prête euh, à une société qui fait faillite, euh, ben, ce n'est pas à vous, le déposant, de payer pour les mauvaises opérations de la banque. Je vous rappelle d'ailleurs qu'après 2008, euh, quand on avait encore un petit peu de, de presse économique et financière qui tenait un tout petit peu debout, euh, on avait eu une grande discussion sur la séparation de de la banque de détail et de la banque d'affaires, et qu'on avait même eu euh, ces, ces, ces, ces ignobles personnages de Hollande et Sapin qui nous avaient fait cette mascarade de loi de séparation de la banque d'affaires et de la banque de détail, c'était une mascarade. Hein. Honte à eux d'avoir fait ce qu'ils ont fait, hein. on l'a dit sur le moment, rétrospectivement, c'est un truc qu'il faut retenir, hein. c'est-à-dire qu'on fait des mascarades de loi, et puis 5 ans après, 10 ans après, tout le monde dit « bah oui, c'était une mascarade ». Les gars ont prétendu faire la séparation de la banque de détail et de la banque d'affaires, hein. que dalle et euh, on se retrouve en 2021 avec Benassi Carré, qui vient vous expliquer que oui, bien évidemment, les dépôts font les crédits. Euh, C'est-à-dire que la banque de détails vient soutenir la banque d'affaires. Et c'est absolument normal. C'est vous dire le niveau d'indigence dans lequel on est tombé. Elle vient vous dire « bah Oui, c'est normal ». Et elle vient vous mettre tout ça dans un gros paquet alors qu'il y a dix ans, tout le monde était d'accord qu'il fallait séparer la banque d'affaires et la banque de détails. Et Là, elle, ce qu'elle vous écrit, c'est que non, non, c'est normal. La banque d'affaires est solvabilisée par la banque de détail. C'est ça qu'elle écrit Benassi Carré quand elle vous dit que ce sont euh, les dépôts qui font les crédits. Et c'est grave. Pourquoi c'est grave Parce que qu'est-ce que ça signifie ça signifie que le risque est aussi porté par les dépôts. Ben bien sûr, si les dépôts font les crédits, c'est-à-dire que si les crédits ne sont pas remboursés, si vous avez une grosse crise, c'est les dépôts qu'on va, qu va aller taper. C'est ça que ça veut dire. Et oui, bien sûr que c'est comme ça que ça se passe. C'est ça la réalité, c'est ça le fond du truc qu'on n'a normalement pas le droit de dire et qui transparaît uniquement parce qu'elle a voulu faire de la vulgarisation, qu'elle a voulu être gentille et qu'elle ne s'est pas rendue compte qu'elle a balancé un truc plus gros qu'elle. Et c'est normal parce que si vous regardez uniquement les, les, les fonds propres, par rapport à l'activité de crédit d'une banque, si vous regardez uniquement la banque d'affaires, le secteur bancaire européen est en faillite. Il est en faillite au niveau d'un secteur tout entier depuis une décennie. C'est un truc énorme, si vous voulez. C'est monstrueux. C'est quelque chose, ça fait des années que j'en parle, encore une fois. Euh, et c'est une raison très simple, c'est que euh, aujourd'hui, une banque, euh, elle doit, donc, comme je vous dis, lever des fonds propres euh, pour pouvoir financer son activité de crédit, en tout cas, normalement, et que le fonds propre d'une banque, aujourd'hui, depuis en moyenne, c'est du coût d'entre 8 et 9 par an, j'ai encore vu un papier de Bain et compagnie qui vient de redonner le chiffre, et que contre ces 8 ou 9 de coûts euh, pour avoir ces fonds propres, euh, une banque arrive à générer 4 à 5 de rendement. C'est euh, le, euh, le, le cost on equity d'un côté et le return of equity de l'autre. En gros, ce qu'on ce qu est en train de vous dire, là, c'est que quand euh, une banque, euh, une banque aujourd'hui, le métier de la banque, c'est de payer 100 euros pour en récupérer 50. Prends-moi pour un con. Ça doit faire faillite, un truc comme ça. Euh, et pourquoi ça ne fait pas faillite Pourquoi ça fait pas faillite, ça fait pas faillite Parce que la réalité, au fond, et euh, Agnès benessi a raison, elle ne fait pas une erreur de terminal. elle est juste dans une autre réalité qui est que, ben bah, oui, Aujourd'hui, ce qui solvabilise la banque, ce sont ses dépôts, ce n'est pas ses fonds propres. Ce sont ses dépôts. Qu'est-ce que ça veut dire, ça Ça veut dire qu'en gros, on est en train de se prendre un sauvetage à la grecque. Et ça, je tiens à le préciser, hein, on en a parlé, je n'étais pas le seul, mais... Euh, euh, c'est un truc qui a été répété mais des dizaines et des dizaines de fois par plein de monde à l'époque, que la Grèce était notre avenir. La Grèce était notre avenir, ça y est, on y est. Hein, ça fait même un petit moment qu'on est dedans. Et euh, pour vous, je vous rappelle, hein, le sauvetage de la Grèce, hein, c'est pas les Grecs qu'on a sauvés, c'est les banques, c'est les créanciers de la Grèce qu'on a sauvés. Parce que les Grecs, je pense qu'ils auraient, ils auraient vraiment préféré qu'on les sauve pas. Hein, parce que le sauvetage, eux, ça les a pas enrichis, ça les a appauvris considérablement. Euh, ça, euh, on a tout privatisé. On a privatisé leurs ports, leurs autoroutes, leurs aéroports, c'est leurs, leurs hôpitaux, euh, on les a dépecés. On a fait un dépeçage à la grecque, euh, on a dépecé la Grèce pour sauver les créanciers. Et là, en fait, il va se passer la même chose, il est en train de se passer la même chose. Hein, c'est un truc dont on a parlé aussi déjà précédemment, euh, c'est les entreprises ne font plus faillite depuis le début de cette crise, et tout le monde se dit euh, « Oh là là là là, c'est terrible quand les entreprises vont se remettre à faire faillite ». Mes entreprises ne vont pas se remettre à faire faillite. Les entreprises ne vont pas se remettre à faire faillite massivement. Vous allez avoir un petit peu, ça va reprendre un peu. Puis pourquoi Parce que euh, les banques ne sont pas capables de soutenir euh, des faillites, une crise de faillite, et ne sont pas capables d'assainir le système. Notez bien que ces faillites seraient importantes et nécessaires d'un point de vue économique. Parce que qu'est-ce que c'est euh, qu'une entreprise qui ne peut pas rembourser ses crédits Là, on rentre, on revient à fond. Je ne sais pas si vous vous souvenez des zombies. Les zombies, euh, ce sont des entreprises qui ont besoin euh, de lever de la dette pour payer les intérêts de la dette précédente. C'est la définition d'une entreprise zombie. zombies. Ben ça, euh, l'étude de Bain que je vais vous mettre... Euh, en description, euh, l'étude de Bain, elle, elle vous dit qu'on est en train de re rentrer à fond là-dedans et que à la fin de l'année, on va reprendre 1000 milliards, 1200 milliards de crédits zombies, c'est-à-dire des entreprises qui, qui euh, euh, pardon, euh, des entreprises euh, qui euh, utilisent plus, qui consomment plus de ressources qu'elles ne créent de richesse. C'est-à-dire que en fait comme une banque, c'est-à-dire que vous lui donnez 100 euros, elle vous en sort 50. Vous lui donnez 100 euros de richesse et elle va vous en sortir 90, 80, 95, je sais pas. Euh, C'est ça un zombie. Un zombie, ça doit faire faillite parce qu'un zombie, ça mange... Ça mange de, de, de la ressource, c'est pas bon économiquement, c'est pas bon écologi écologiquement non plus. Ça utilise plein de gens à faire des trucs, ça les rend malades de faire des boulots qui servent à rien. Euh, ça, ça utilise plein de ressources dans tous les sens du terme. Il faudrait que ça fasse faillite. Et pourquoi on ne les laisse pas faillite Parce que les banques ne sont pas capables d'encaisser ça, parce que euh, derrière, euh, bah, si on les laissait faire faillite, il faudrait bien qu'on se rende compte que, bah non, il faut faire payer les ménages, il faut, il faut faire payer les ménages, alors on viendrait vous dire, ah bah tenez, si vous avez 10 000 euros sur un compte en banque, pas beaucoup plus, hein, y a, parce que sinon après ça ne tient plus, eh bah, ben on, euh, on va vous prendre 10, 20, 30%, pour assainir le système. Il faudrait faire ça. Euh, il faudrait faire ça, bien sûr, si vous faisiez ça. Euh, vous, auriez, euh, vous auriez un petit problème politique et euh, vous auriez probablement un peu de bordel euh, et il y aurait un peu de chaos dans tout ça et on ne sait pas trop ce qu'il en sortirait. Et c'est pour ça que euh, je peux vous assurer euh, que euh, ces choses-là ne vont pas arriver, en tout cas elles ne vont, vont pas être laissées. Les, les, des gens comme Agnès Benessikéré et ses patrons ne vont pas laisser cela arriver. Elles ne vont pas laisser les entreprises faire faillite, même si elles doivent le faire. Elles ne vont pas laisser l'État faire faillite. Euh, les, états, ça doit, les États font faillite aussi. Hein, et parfois, ce pas plus mal. Euh, elles ne vont pas laisser ça. Pourquoi Parce que si vous, si, si vous acceptez de nettoyer le système, et encore une fois, on aurait besoin de nettoyer le système pour repartir sur de bonnes bases et se mettre à bien utiliser, à bien produire nos richesses et arrêter d'utiliser des ressources rares et précieuses qui sont du temps, euh, qui sont euh, de l'énergie, qui sont des matières, pour, euh, pour créer moins de richesses que celles qu'on utilise. Ils ne vont jamais laisser faire ça, euh, parce que ça, ça, c est, c est, si vous faites ça, vous dévoilez le poteau rose. Et du coup, bah, si vous laissez pas les entreprises faire faillite, vous avez qu'une seule possibilité, c'est euh, que euh, vous êtes obligé de continuer à faire plonger les taux, qui sont déjà à zéro, et qui sont déjà en taux négatifs, vous êtes obligé de plonger en taux profondément négatifs, moins 2, moins 3, moins 4%. Des taux que euh, les banques ne peuvent pas euh, ne peuvent plus vous répercuter simplement euh, en haussant les frais de la banque de détail, hein, parce que. Si vous n'aviez pas remarqué, hein, euh, le, euh, plus euh, les banques euh, sont euh, automatisées et moins ça leur coûte d'argent de gérer vos comptes, plus euh, ça vous coûte cher à vous. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on est en, en taux négatif et qu'il faut bien répercuter d'une manière ou d'une autre euh, l'argent que ça coûte de déposer votre argent euh, à la BCE tous les soirs. Et donc là, aujourd'hui, tant que vous êtes à euh, moins 0,5, euh, ça va. Mais le jour où vous allez passer à moins 1, moins 2, moins 3, et vous allez devoir faire ça pour solvabiliser le système, pour pouvoir lui permettre de durer un an de plus, deux ans de plus, trois ans de plus. Là, il faudra répercuter directement sur les comptes. Et ça va venir. Moi, j'appelle ça l'impôt ultime. Et on va vous trouver ça absolument normal. On va trouver ça absolument normal en disant bah oui, c'est normal, il faut que vous consommiez votre argent, vous êtes des vieux aigris accrochés, et il faut il faut le mettre dans l'économie réelle, il faut l'investir, il faut le il faut, faut, faut qu'on puisse mettre la main dessus en gros. Et donc, euh, vos comptes courants risquent d'être amputés euh, de moins 2, moins 3, moins 4 tous les ans, euh, en sachant que l'alternative, c'est euh, de laisser le système euh, aller euh, à, à la crise. Et là, ce n'est plus moins 2, moins 3, moins 4 c'est moins 10, moins 20, moins 30 mais d'un coup, une fois, pas de manière lancinante. Et je suis extrêmement sérieux, ça, c'est ce qu'il faut. C est, c est, c est, vous n'avez pas le choix. Aujourd'hui, vous êtes euh, dans un système euh, où vous avez tellement de dettes, les dettes ne sont absolument pas remboursables. Ce n'est pas possible. Donc aujourd'hui, la question euh, et d'ailleurs, elle le dit, hein, Benessi à la fin. Elle s'est dit, on ressort de là avec beaucoup plus de dettes. Il va falloir qu'on arrive à dégonfler ces stocks de dettes. Et c'est là où je ne suis pas d'accord avec elle. C'est qu'elle, elle vient vous expliquer il va falloir les dégonfler. Non, vous allez être obligé de les augmenter encore davantage. Parce que, parce que, encore une fois, les entreprises, le, le, toute l'économie, le système financier dans son ensemble n'est plus capable euh, de, de générer euh, une activité et de, de générer suffisamment euh, de marge pour pouvoir rembourser des dettes. Le système n'est plus capable de ça. C'est beaucoup trop fragile. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que euh, bah, quand Mme benassi vous explique que, bah oui, bien sûr, euh, l'activité des banques, est, euh, elle dépend de vos dépôts, ça veut dire que si la banque déconne, derrière, c'est vos dépôts qui sont en ligne de mire, Vos dépôts sont en danger. C'est important. Vos dépôts sont en danger. Et euh, ne serait-ce que, si vous voulez, euh, le, euh, la, le simple fait que vous ne puissiez pas, aujourd'hui, euh, retirer plus de quelques centaines d'euros en espèces, euh, ça fait partie des problèmes. Parce que bien évidemment, le jour où on vous met des taux négatifs, il ne faut pas que vous puissiez retirer votre argent en espèces, parce que l'espèce, il n'y a pas de taux négatif. Donc, euh, le, le fait qu'on puisse partir de, de, de, de, de, de beaucoup d'espèces en France, euh, le, le, le fait que... Euh, eh ben, euh, vos, euh, vos assurances-vie euh, qui donnaient du 4% à 4 4,5% avant 2008, aujourd'hui, elles donnent à peine du 1%. Tiens, ça, elle s'est pas posée la question. Pourquoi est-ce que vous 4%, on est à 1% Pourquoi ben Parce que avant euh, 4%, c'était le prix qu'il fallait payer quand c'était les ménages qui, effectivement, de leur plein gré, euh, allaient mettre leur argent dans euh, une assurance-vie, dans un fonds euro d'assurance-vie. Ils savaient que cet argent était prêté à l'État. En, en, en grande partie, pas que, mais que c'était essentiellement du de l'obligataire souverain et un peu d'entreprise, mais qu'ils savaient ce qu'ils faisaient, et ils prenaient un risque, et ils recevaient 4% pour ça. Aujourd'hui, euh, bah, il est sur un compte courant, mais c'est pareil. Hein, euh, et là, vous ne recevez pas 4%. Euh, au contraire, euh, vous ne recevez rien du tout. Et vous prenez un risque sans même le savoir. Est, on est en plein, mais vraiment en plein dans euh, le, le, cette, euh, c est, c est cette horrible chose qui est la mutualisation des risques, et la privatisation des gains. Hein, c'est pile, je gagne, face, tu perds. Et qui, encore une fois, et je vous l'ai dit déjà pour la crise sanitaire, quand euh, les gens recueillent euh, des gains sans prendre de risque, ça fait faire n'importe quoi. Euh, le fait d'être déresponsabilisé, le fait que nos, nos banquiers soient déresponsabilisés, euh, fait que on finit par faire absolument n'importe quoi et que ce sont les déposants qui vont payer à la fin euh, et c'est ce qui est écrit en fond dans la note de d'Agnès Benassikéré. Donc sortez au moins une partie euh, de votre patrimoine des banques, débancarisez-le. Sortez-le même des devises. Euh, allez mettre un peu d'or, je vous l'ai dit. Prenez des devises étrangères. Allez investir dans le réel, il y a tout plein de choses à faire, inscrivez-vous à l'investisseur sans costume pour rentrer là-dedans et pour découvrir toutes les différences. Bien sûr, il euh, y a des crypto-monnaies qui sont intéressantes, vous avez donc de l'or, des métaux précieux, vous avez des matières premières, on rentre dans un boom de matières premières, vous avez des trucs vachement intéressants, vous avez les matières premières contre l'inflation, vous avez des investissements très intéressants pour vous positionner sur la baisse des taux. Je ne suis pas le seul hein, à penser que les taux vont continuer à baisser parce qu'il n'y a pas le choix. Là, Alors qu'aujourd'hui, tout le monde dit « les taux vont remonter, les taux vont remonter », à moyen terme, les taux ne peuvent que baisser. On ne sortira pas de cette crise avec des taux qui remontent. D'abord, ils vont baisser jusqu'à jusqu ce qui est, à la fin, euh, un, un, un effondrement, une guerre, un truc. Mais ça, ça peut prendre quelques années encore. N'oubliez hein. jamais que l'Union soviétique, en, en 1921, on savait que c'était foireux, ça a duré 70 ans de plus. Euh, donc euh, il ne faut pas attendre le grand soir, hein. il faut vivre maintenant au jour le jour, euh, avoir ce qu'il faut euh, pour vous protéger en cas d'effondrement, mais euh, savoir piloter aujourd'hui. Euh, voilà, c'était mon petit coup de gueule sur euh, les, les notes euh, des, euh, des hauts fonctionnaires de Bercy. Surtout, continuez à faire de la vulgarisation. Hein. Vous nous apprenez rien sur vos sujets, mais alors sur vous, vous nous en dites beaucoup. Chers amis, euh, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Mettez-lui du pouce bleu, partagez-la, faites circuler. Et moi, je vous dis à votre bonne fortune.